Ouais, je viens ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, je me trouve dans le métro. J'ouvre internet. Qu'est-ce que je vois? Cristiano Ronaldo en sang. Mais c'est quelle saison qu'il est en train de nous faire? Vous vous rendez compte de la malchance qui est en train de le poursuivre? Est-ce que c'est pas Paul Pogba aussi qui est derrière tout ça? Hein? Et quelle violence? Vous vous rendez compte? Les, les gardiens, ils vont maintenant jusqu'à boxer le visage de Cristiano Ronaldo. Un visage qui a eu plus de 6 ballons d'or. Non mais on va où là les, les, les gars On le respecte. Quand Cristiano Ronaldo monte pour aller faire la tête, tu le laisses faire. Qu'est-ce qui t'arrive gardien hein Au lieu de frapper dans le ballon, tu viens frapper dans la tête de Cristiano Ronaldo. Mais dans un autre sens, c'est aussi logique. Parce que quand tu regardes Cristiano Ronaldo, tu sens qu'il respire le foot. Donc là, à mon avis, peut-être que le gardien, il l'a pris pour le ballon. Tu vois ce que je veux dire Il s'est dit, bon, si je, au lieu de dégager le ballon, j'ai qu'à dégager Cristiano Ronaldo, comme ça le danger est clairement euh, évitable. Mais là, là, le gardien, il doit être poursuivi en justice. On doit aller chez lui voir s'il si n'a pas des photos de Cristiano Ronaldo où il déchire les, les photos. Tu vois ce que je veux dire Ça se trouve, c'est un haineux de Cristiano Ronaldo depuis la nuit qu'il qu est né. Et là, on le laisse... Affronter Cristiano Ronaldo alors qu'il aurait pu en finir avec lui. Vous vous rendez compte de cette dinguerie Cristiano Ronaldo aujourd'hui se retrouve en sang sur le terrain de foot. Oh là là là là. Non, franchement, c'est pas une saison pour lui. La reine d'Angleterre, elle a vu sa saison. Elle est partie. Direct. Elle a tout arrêté, elle est partie. Là, ils font des cérémonies. C'est du grand n'importe quoi. Il y a David Beckham qui fait la queue pendant plus de 12 heures. Et là, il y a Cristiano Ronaldo qui continue à jouer à 38 ans. Et il se mange des, des, des, des punches alors que lui, il fait du football et pas de la boxe. Alors que c'était hier soir, la soirée de boxe. Hein si le gardien, c'est un bon boxeur, il avait qu'à venir hier se battre contre mon petit, là, le protégé, Chacon Stevenson. Oh là là, il allait vraiment bien le beauté, tu vois Là, tu es sur un terrain de foot, tu penses que c'est un ring de boxe Attends, on va te ramener des boxeurs, tu vas voir. Et puis même, si tu préviens Cristiano Ronaldo, tu le préviens. Tu lui dis, bon, ce soir, on ne va pas jouer au foot, on va faire un petit octogone, mais dans le terrain. Tu vas voir ce qu'il allait te faire. Il allait te frapper. Et après, il allait faire sa célébration, en mode « "suu". Bon, là, il y a mon métro qui arrive. Ça veut dire que je vais monter dans le métro, mais je suis vraiment très triste, touché par la blessure. Qui a, qui, qui a touché Cristiano Ronaldo. J'espère qu'il voilà, ne va pas avoir trop de mal. Et dans tous les cas, euh, on va voir la suite. Peut-être que ça va le réveiller aussi. Peut-être qu'il en avait un petit peu besoin. Euh, parce qu'on va pas se mentir, là, cette saison, euh, la chance... Non, non, non, non. Ah là là, non, mais là, il a, il a encore moins de chance que Macron. C'est une dinguerie. Hein